Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les trois cadences les plus importantes à maîtriser en jazz. Ou plutôt les trois cadences que je vous conseille vraiment de bien travailler parce qu'on les trouve de partout dans les standards de jazz. La première, vous vous en doutez, c'est le 2-5-1, les enchaînements des degrés 2 puis 5 puis 1 d'une gamme. Alors là c'est variante, donc prenons, on va tout prendre en disons en do majeur, voilà, pour changer. Donc un 2, 5, 1 en Do majeur, c'est Ré mineur 7, g 7, et Do majeur 7 ou Do 6 ou Do majeur. Voilà. Là je joue uniquement sur trois cordes, ça, ça permet de bien entendre la cadence. Et ça sonne très bien, pas besoin de jouer toutes les cordes. La variante euh, en mineur, Ré mineur 7b5, g 7, et Do mineur. Qu'on peut jouer aussi Do mineur, maj 7 ou Do mineur 6. Et on trouve aussi des 2-5-1 hybrides. Donc ça veut dire le 2-5 qui est issu du Do mineur, mais on résout sur un Do majeur. Ou l'inverse, un Ré mineur 7, alors avec la quinte, un Sol 7 et, et un Do mineur. Donc le 2-5 venant du majeur et le 1 mineur. Ou l'inverse qui était juste avant. Donc ça c'est la première cadence. C'est sans doute les enchaînements des accords les plus courants qu'on trouve. En jazz dans tous les standards ça vous le savez sans doute déjà euh, c'est aussi important de savoir que des fois on trouve uniquement les 2 5 et pas le 1 et des fois aussi bah, évidemment on trouve que le 5 1 et pas le 2 donc ça c'est vraiment très utile de bosser ces cadences là puisque en fait cette cadence du 2 5 1 c'est la cadence parfaite c'est la cadence idéale pour faire entendre une tension résolution le 2, c'est tension modérée, le 5, c'est tension forte et le 1, c'est résolution. Donc en fait, savoir jouer des 2 5 1, c'est en gros savoir faire entendre dans nos improvisations des tensions et des résolutions. Même quand il n'y en a pas dans l'accompagnement. Des fois, il y a juste un accord plaqué et puis nous, on fait entendre des 2 5 1 pour créer du mouvement harmonique, même s'il n'y en a pas dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment ultra utile. C'est de loin la cadence la, la, plus, euh, la plus importante à savoir absolument maîtriser. Si je parle rapidement des gammes qu'on peut jouer sur chacun de ces accords de cette cadence-là, donc je passe assez rapidement parce que je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo, j'ai juste listé les trois cadences importantes et là on est sur la première. Sur le 2-5-1 majeur, on peut jouer la gamme, de, la gamme majeure tout du long, la gamme de Do majeur tout du long, mais aussi on peut penser à chaque accord, ça c'est d'autant plus vrai que les accords durent longtemps, si les accords passent très vite, on va penser principalement à la gamme de Do majeur et pas de trop d'autres choses. Si ça dure un peu plus longtemps, on va pouvoir penser, notamment sur le degré 5, à une gamme différente. Le mode altéré, c'est sans doute la gamme la plus courante. Donc si je le joue ici, Do majeur c'est ça. Et Sol altéré, ça fait ça. sur Do majeur. Je le joue assez vite, l'idée c'est pas forcément d'apprendre de, de, tout ça dans cette vidéo, mais au moins, enfin si vous savez déjà, bah c'est bien, mais je vais pas détailler ça, je vais détailler ça dans plein d'autres vidéos sur Youtube, dans certaines de mes formations aussi sur mon site, et même dans des pages, donc vous trouverez facilement cette information. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent, jouer le mode altéré sur le degré 5, et on résout sur Do majeur, et sur le 2-5-1 mineur, on va aimer, alors on peut faire la même chose sur le degré 5, ce qu'on aime bien faire, surtout si le degré 2 il dure un peu de, enfin il dure longtemps, au moins une mesure, c'est de jouer le mode locrien bécart 2 dessus, ça va apporter beaucoup de couleurs donc, ré locrien bécart 2, Cette note là la 9e majeure qui est assez euh, assez dissonante et qui apporte une couleur très intéressante. Et sur le degré 1, on va jouer la plupart du temps do mineur mélodique. Donc voilà, ça fait pas mal de euh, ça fait pas mal de gammes. Sur le 2 5 mineur, c'est peut-être un des, des plus difficiles à gérer. Si jamais c'est trop pour vous de jouer toutes ces gammes, vous pouvez très bien jouer le la gamme mineure harmonique tout du long, sur le 2 et le 5 et le 1 c'est pas ce qui va sonner le mieux, mais ça passe à peu près ça c'était pour le 2 5 1, je passe assez vite parce que évidemment je pourrais parler des heures de cette cadence là, c'est ce que je fais d'ailleurs j'ai deux formations intégralement consacrées au 2 5 1, donc voilà la suivante, la deuxième cadence la plus importante à maîtriser, c'est laquelle C'est la, selon moi, la cadence plagale mineure. Si je suis en Do majeur, la cadence plagale mineure, c'est le fait d'enchaîner le degré 4 minorisé, donc jouer mineur, au degré 1. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein plein plein de morceaux, en jazz par exemple on le trouve dans Yardbird Suite. Il y a même un Si bémol 7 avec. Donc les différentes variantes. La cadence plagale mineure complètement épurée, c'est Fa mineur, Do majeur. Je peux jouer Fa mineur 7 ou Fa mineur 6, Fa, Fa mineur 6 pardon, et résoudre sur Do majeur, Do 6 ou Do majeur 7. Et je peux très bien aussi, euh, à la place de ce Fa mineur, déjà, je peux jouer un Ré mineur 7 bémol 5. C'est le même accord, enfin les mêmes notes que Fa mineur 6 mais je peux très bien combiner cet accord là avec le degré qui serait le degré 5 si cet accord était un degré 2, là on a un 2-5. je détaille pas trop ça, mais c'est important de retenir que on a le degré 4 mineur combiné à cet accord qui est un accord un ton plus grave que le degré 1 et qui est joué 7. Qu'est-ce qu'on va jouer sur cette cadence là Le plus courant et de loin, c'est de jouer le mode dorien du degré 4, donc on va penser Fa dorien. Les notes importantes, ça va être surtout le Si bémol et le La bémol, qui font entendre cet accord et sa couleur triste on pourrait dire un peu, c'est ça, anormalement mineur, normalement le degré 4 il est majeur, dans une gamme majeure et donc le fait de rien ça passera quasiment tout le temps même si vous jouez un si bémol 7 voilà c'est un peu le mode qui fonctionne quasiment tout le temps sur cette cadence plagal mineur, on pourrait aller un petit peu plus loin, un peu plus développer cette cadence là, c'est ce que je fais aussi dans certaines formations de, de mon, de mon, sur mon site, mais je ne veux pas le faire ici, donc ça c'était la deuxième cadence la plus importante, on appelle cet enchaînement d'accords, elle a un nom, hein, on appelle ça la euh, backdoor progression je crois, en fait c'est que pour retomber sur le degré 1, la façon évidente c'est passer par le degré 5 et donc faire un 2, 5, 1 mais on peut passer par un autre, enfin par la porte de derrière, hein, backdoor, c'est ça et donc y arriver différemment, ça fait une couleur un peu différente ça c'est quelque chose qui était très courant dans les années 30 je prends l'exemple de Django Reinhardt, mais tous les musiciens, Benny Goodman et tout ça, ils font ça en permanence le degré 4 mineur qui retombe sur le degré 1 ils le font même des fois par dessus un 5, 1 donc ils font une cadence plagale mineure, alors que le, la, la grille du morceau, ben, c'est une cadence parfaite, le 5-1. La troisième cadence à absolument connaître et travailler, c'est une cadence qui est un peu oubliée. C'est une cadence que j'ai appris tardivement en jazz, parce que ben, je ne suis pas tombé sur des profs qui m'ont expliqué cette cadence-là, qui m'ont dit que c'était important aussi, parce que peut-être parce que c'était des profs qui jouait plutôt du jazz qu'on pourrait dire moderne, c'est-à-dire après les années 50, où cette cadence est souvent pas très bien comprise et analysée, parce que c'est une cadence qui est très présente dans les années 30. Si vous écoutez Benny Goodman, si vous écoutez Glenn Miller, euh, le jazz manouche aussi de Django Reinhardt, si vous écoutez euh, Count Basie, Duke Ellington, cette cadence elle est extrêmement présente, les accords diminués, j'ai déjà un petit peu disent que c'était mais les accords diminués sont très présents et cette cadence là que je vais vous montrer est très présente donc je vous la montre cette cadence, cette cadence c'est le fait d'enchaîner le degré 1 diminué au degré 1 majeur donc on est tout le temps en Do majeur, pour arriver sur le Do majeur on joue l'accord qui a la même fondamentale mais qui est diminué et ça on l'a dans plein de morceaux je ne vais pas trop détailler ça, parce que j'en parle déjà dans beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous tapez sur ma chaîne YouTube, vous cherchez degré 1 diminué, vous tomberez sur beaucoup de vidéos qui sont pour la grosse majorité en jazz manouche, euh, parce qu'il est très souvent joué cet accord-là. Et donc cette cadence-là, c'est assez simple, la façon dont on va l'aborder. On va jouer l'arpège diminué, donc de Do diminué 7, c'est un accord diminué à 4 sons. Et on résout sur le Do majeur, euh, avec la gamme de Do majeur. On peut aussi jouer la gamme diminuée sur cet accord-là. Euh, je ne vais pas forcément trop développer ça. Je... La gamme diminuée, c'est souvent une gamme qui est apprise pour jouer des plans répétitifs, parce que c'est une gamme qui est symétrique. Donc euh, on apprend des plans par cœur, on récite ses plans sur le... la gamme diminuée, mais ce n'est pas forcément, selon moi, la meilleure façon de la jouer, cette gamme. Elle a des, des très belles sonorités on peut tirer des très belles sonorités de cette gamme, et c'est dommage de l'utiliser que pour des plans donc, euh, donc voilà, la gamme diminuée c'est possible sur ce degré 1 diminué mais en gros on va surtout penser à l'accord de Do diminué 7 qui résout sur la gamme de Do majeur c'était la troisième cadence importante pour la petite parenthèse, cette cadence j'avais déjà euh, souvent rencontré dans des grilles de standard que je trouvais souvent dans le Real Book, hein. quand j'ai commencé la, la guitare jazz, je regardais beaucoup le Real Book, je fais un peu moins maintenant, mais <rire> voire beaucoup moins, mais euh, je voyais cet accord-là des fois, puis c'était des accords diminués que je n'avais pas analysé puis je me disais, c'est pas grave, j'ai joué des 2-5 par-dessus. Peut-être qu'il y a pas mal de jazzmen qui pensent beaucoup en 2-5-1 et du coup qui ne savent pas forcément traiter cet accord-là et qui l'évitent, du coup ils, ils jouent des 2-5 à la place, mais c'est vraiment un accord qui est extrêmement beau, une cadence extrêmement belle, qui a des couleurs magnifiques si on sait bien la, la jouer, donc c'est un peu dommage Voilà pour la petite histoire. C'est la dernière cadence un peu importante en jazz que j'ai apprise, à, que apprise à, à maîtriser on va dire, et c'est aussi pour ça que j'en reparle dans cette vidéo, parce que j'ai envie que vous, ben, vous passiez pas autant de temps que moi à ne pas jouer cette cadence et ne pas savoir la gérer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me faire un petit accompagnement, une loupe avec ces trois cadences là. Je vais peut-être mettre 2-5, je sais pas encore. On va voir. Donc je vais me faire une, un accompagnement que je vais préparer là. Je vais prendre une petite minute pour, pour choisir ça. Et puis après, je vais me faire une impro. Par-dessus cet accompagnement qui contiendra ces trois cadences. Mmh. pour ce petit exemple, cette tourne que je viens d'enregistrer, basse, camping et impro, avec des fois des choses pas forcément toujours convaincantes, mais c'est le jeu. Je préfère laisser la première prise plutôt que faire dix prises et garder la bonne. Euh, J'espère que ça vous aura éclairci justement sur ces euh, cadences, quelles sont les cadences à absolument apprendre si vous voulez euh, jouer sur des standards de jazz et puis être pas être dérouté lorsque vous apprenez un nouveau standard. Savoir à quoi, quoi faire sur ces, ces trois cadences courantes. Je vous conseille d'aller voir sur mon site, il y a des pages gratuites sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos gratuites sur plein de sujets qui sont connexes avec ce, ce sujet-là. Il y a plein de formations complètes sur mon site aussi, qui sont beaucoup plus détaillées, qui ne sont pas très chères, je pense. Euh, et puis on se retrouve et ben, pour la prochaine vidéo.